Les gens étaient contraints de rester chez eux, sans pouvoir exercer leur activité économique actuelle. Et euh, la plupart d'entre eux, sans source de revenus, avec des policiers qui contrôlaient euh, les grands axes. La situation financière des villageois est restée de toute façon difficile. L'économie a continué à tourner au ralenti. Donc dans ces villages, les femmes se regroupent dans des, ce qu'on appelle des self-help groups, euh, qui sont des groupes d'entraide de femmes. Et Les chercheurs ont été contactés, au début de manière informelle, pour, euh, pour leur venir en aide. Et on a, au bout d'un moment, euh, cherché à formaliser cette distribution euh, par l'obtention de ressources institutionnelles, en imaginant un projet de recherche action qu'on a appelé Covindia. C'est des groupes qui sont assez petits, qui se forment plutôt à l'échelle du voisinage. Nous, on a sélectionné euh, des groupes de SSG euh, qui étaient formés dans les quartiers dans lesquels vivaient euh, les populations. Euh, qui appartenaient aux plus basses castes euh, dans, dans les villages euh, qu'on étudiait, puisque c'est des populations qui, euh, en période normale, euh, sont les plus discriminées, et on leur a versé l'argent sur, euh, sur leur compte, et elles ont été, euh, elles ont été chercher euh, des, des aliments, de quoi cuisiner, euh, et fournir des repas pendant deux semaines euh, dans les villes à proximité. Alors les du corps, on envoie un allemand. Amber solo elle don't la. Adon tu vois, t'as l'air tout con tout con de maux. T'as ici du blanc, t'as ici du poireau. la poudre, n'oublie pas le haricot, n'oublie pas le haricot minéral. Ah, à pour les personnes vivant avec le VIH, elles se sont retrouvées dans une situation un peu difficile. Elles se sont perçues elles-mêmes comme à risque d'attraper le Covid. Et en même temps, elles ont été isolées à domicile. Et donc, face à ça, les associations de personnes vivant avec le VIH se sont mobilisées très rapidement et d'elles-mêmes sans attendre qui est vraiment une demande de la part des structures de santé. Elles ont fait un peu le tour de toutes les personnes qui prenaient régulièrement des ARV pour connaître leur situation. Et quand il y a eu des, des difficultés, elles se sont déplacées elles-mêmes pour aller porter les médicaments au domicile des personnes. Tout ça s'est fait un peu euh, d'une manière assez informelle, dans un petit groupe au départ, et puis après euh, euh, ça s'est fait dans différentes régions du Sénégal, euh, et tout ça, euh, c'est petit à petit coordonné. Ces initiatives ont été soutenues par les, par les institutions nationales. Et donc il y a eu des distributions de masques, de gel hydroalcoolique, mais aussi des distributions de vivres. Ce qui était remarquable, c'est d'avoir évité que les gens ne soient en rupture d'ARV, parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave. Ça a été un peu cité comme exemple de ce qu'on peut faire au niveau communautaire pour aider les personnes qui ont le COVID. Comment la société civile peut être un outil de mobilisation pour appuyer les autorités sanitaires Je ne peux pas dire aux gens de venir, ou bien de prendre les médicaments, ou bien je vais les donner les médicaments, mais comment Si je veux aider quelqu'un, il faut que je me mette à la place. Pour Au début, je, le, je faisais beaucoup de choses avec le téléphone, mais ça ne règle pas grand-chose. Nous, on sait que tout ce qu'on fait, on le fait avec les patients directs. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, que, ah, moi, je pars à l'hôpital, même que je vais partir, je venais difficilement parce que qu'avant, on prenait des bus pour venir. Mais en temps de COVID, ce n'était pas facile pour prendre les bus. Mais je disais que je viens, il faut que je viens et je, je règle les problèmes parce que j'ai des choses à faire. Il faut que j'aide beaucoup de gens à prendre des médicaments. Et puis, en plus, le COVID nous a appris que au-delà de ça, on aimerait bien intervenir dans d'autres choses parce qu'on pourra le faire, on peut le faire. La plupart des femmes de l'association ont perdu leur principale source de revenus avec la fermeture des commerces et des marchés d'artisanat et les activités de l'association se déroulent aujourd'hui par des moyens virtuels. Les couturières ont commencé à produire des masques en tissu pour les dons et la vente. On a changé entre elles les clients des canaux de matières premières, des modèles, etc. et ensemble. As famílias para realizar uma grande quantidade de vantos que necessitam de uma organização e uma divisão do trabalho para que cada um possa fazer essa parte de pesquisa. Bom, os impactos do isolamento social foram muito fortes, especialmente no começo. Porque a gente, além de sentir muito medo, né, não sabia o que ia acontecer, Era muita insegurança, a gente não tinha mais as feiras, então ficamos muito sem chão. Então, organizamos uma comissão de, de comunicação, que eu faço parte, para pensar estratégias de como manter as redes, as redes sociais ativas e, principalmente, estratégias para conseguir continuar vendendo através da rede social, que era uma coisa que a gente não fazia antes, né? E já quase para o fim do ano, é, a gente fez uma parceria com o Sesc, o pessoal da Feira de Saberes. E o Sesc nos, nos proporcionou um curso da construção de uma plataforma, né? De uma plataforma de uma loja online, de economia solidária. E a gente agora tem essa plataforma, que é uma loja virtual, para colocar lá nossos produtos. Então foram essas relações aí de, de construção dentro da economia solidária que surgiram aí no período de pandemia e foram bem, bem importantes, bem interessantes